T'as découvert, toi, la hijema euh, un peu par hasard Tire la peau comme ça, t'es en Donc voilà. si on mange mal, en fait, tu caches ton jeune même J'en prends deux Stress, fatigue, maux. Mal de dos. On accumule au quotidien énormément de choses qui pèsent lourd pour notre corps. Et donc, j'ai décidé de faire ma première hijama, enfin. Et quoi de mieux que de passer par une médecine prophétique afin de soigner mes maux avant le début du ramadan Comment tu as découvert, toi, la hijama Un peu par hasard Moi, j'ai ma petite sœur qui, qui avait mal à l'épaule. Il ben, y avait un kiné du sport qui lui avait proposé de faire les ventouses tu pas eu d'appréhension avant parce que c'est impressionnant quand même quand on voit moi par exemple, quand j'ai fait des recherches ça se tire la peau comme ça es... Ouais, au contraire je, je me disais s'il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent c'est que c'est bénéfique oui. je suis de confession musulmane j'ai vu que voilà à l'époque du professeur Wassel, mais ben bah, il le pratiquait vraiment comme une, une médecine prophétique donc je me suis dit ça peut être que du bien ouais moi voilà. j'ai fait il y a quelques jours Alors comment tu... Bah voilà moi je pourrais te poser la question Bien sûr mais là c'est un échange donc... Euh... Voilà. <rire> moi j'appréhendais de ouf euh, En fait j'ai avec euh, mon ami Et euh, Yarine qui m'a dit euh, Bon qui commence Je sais mm -hmm. pas si je commence Parce que si je vois Je vais commencer à avoir peur La hijama ça dure combien de temps Et ça partir de quel âge Bah en fait la hijama On peut la faire des petits les laisser le, plus que 10 minutes. Tu prends le temps, tu t'adaptes vraiment à chaque chat. Et ça, c'est intéressant, tu fais vraiment une vraie analyse. J'ai été agréablement surprise par la prise en charge de, de Haie. Pareillement, j'ai été agréablement surprise et franchement, j'ai même pas eu mal. Ça, c'était les premières euh, ventouses. Ils mettaient leur bouche là, mm -hmm. ils incisaient à l'époque. Hein. Et euh, l'une des premières en verre. Et puis, juste après la séance, nous avons le droit à une belle collation et un peu de repos. Pour ma part, j'étais vraiment en forme. Mais alors, le lendemain, c'était une autre histoire. J'étais vraiment fatiguée. D'ailleurs, il est vraiment recommandé de beaucoup, beaucoup se reposer pendant au moins 24 heures. À présent, ce qu'on va faire, c'est la liste de ce qu'on va manger. Euh, en fait, il faut savoir que moi, j'avais déjà une liste euh, que je ne retrouve plus. Il faut noter que ce sont des plats turcs, marocains, une cuisine aussi français. Ouais, Italien, en cuisine de tout On essaye premièrement, nous, de pas gaspiller Et d'avoir des plats équilibrés Parce que le but du jeûne, c'est de faire du bien à son corps Donc voilà. si on mange mal, en fait, tu gâches ton jeûne même Je vais cocher ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, ok Oh, c'est trop bon, c'est mon plat préféré C'est pas qui c'est Boulot? cibolo Tagine, classique hein. J'ai l'impression que c'est une tradition du ramadan De faire des briques Pourquoi on fait pas des briques l'année Alors que c'est grave simple, c'est bon j'ai jamais compris. cuff tell. Ah oh ouais. C'est long. Ouais, j'avoue, faut pas qu'on se casse la tête. Donc. Fissa. Ah oui. Oh. Roulé de pain mi -auton. Ça fait longtemps, ah oui, ça. Ah, trop... oh, tu sais quoi, j'ai envie d'en faire tout à l'heure. Oh, j'ai envie d'en faire tout à je pense Lasagne. Larma puis des En fait tout ce que j'écris c'est la base Donc on a plein de recettes pour le mois Après ça on va l'adapter, voilà on va faire selon nos envies Ah oui tout ce qui est soda on n'achète pas euh, mm -hmm. Que de l'eau et on fait les jus nous-mêmes Vous allez m'accompagner pour cette préparation Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos pendant Ramadan Si vous avez des idées parce que j'ai pas trop d'idées euh, Puis voilà Ah oui, ou alors, on est en appel Ok, donc qu'est-ce que tu veux J'en prends deux On fait de SMR ou c'est comment là va pas dans bon. ton vlog hein Non, t'inquiète, je vais, je vais t'enlever en montage. dans les rayons là Ok. Tu vois, c'est en allemand, je sais pas lire l'allemand. Bon, en tout cas, ça fallait. Et maintenant, on va à Grand Fré. C'est parti. promotion. Faible le fromage, okay, -ce que ça mais bon, c'est pas bon. C'est le ramadan, faut bien manger. Mais ça, ça a l'air incroyable. Bon, on se fait plaisir aussi pendant le ramadan, euh, non? Genre, ils ont l'air incroyable. Ça, c'est chèvre, chèvre et chalotte. Ça a l'air pas mal. Ah. Ah. Ça non, caramélisé. Ouais, ça a l'air incroyable. Verdict. C'était pas si bon que ça. J'ai dédié une journée spéciale pour prendre soin de moi, de la tête aux pieds, à la maison Léam. En fait, c'est un espace 100% féminin que j'ai découvert tout récemment sur Bordeaux, à Lormont. Vous avez un coin robe de mariage, un coin prêt-à-porter, aussi de soins, puis de coiffure. J'ai également beaucoup aimé l'accueil, c'est pour cela que je vous le recommande. Et c'est parti C'est canon Franchement, waouh Alors certes, c'est un espace 100% féminin, mais les coiffeuses se sont quand même assurées de mettre un paravent puisque je porte le voile, j'ai trouvé ça adorable. Avec les coiffeuses, on discutait et on parlait de l'importance du protecteur thermique. Ainsi, on a fait un test où on a mis d'un côté un protecteur et de l'autre côté du ticket, sans protecteur. Et on voit bien la différence, c'était juste incroyable. Donc voilà, j'ai voulu vous partager ça. Vous voyez bien que nous sommes dans une station auto, ça se dit ou pas Automobile, bref, en gros, on va laver la voiture parce qu'avant la madame je veux tout ranger. Ok, le... on va laver la voiture intérieure, extérieure. Au revoir, bye. est trop Bon, alors évidemment, on a acheté un arbre magique à la pêche. Je vous jure que c'est le meilleur. Ils sont trop bons. En ce qui concerne mon organisation spirituelle, je vais fixer mes objectifs tout en restant réaliste, noter toutes mes prières pour organiser mes journées en fonction de mes prières et évidemment avoir une lecture de Coran assez régulière. Pour ce faire, ça fait maintenant deux ans que je suis un planeur qui est super bien organisé, que je vous conseille, il est totalement gratuit. Je vous mettrai évidemment le lien en description. La vidéo touche déjà à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo.